Non, mais tu peux pas savoir. Alors, ouais. Il n'a pas marqué, de peur. Hein. Oh, mais C'est là. la là. là, là. Oh là c'est Je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Oui, viens là, toi. <rire> Je. Voilà, donc, hein, tu, tu, tu regardes la vidéo. Maintenant, tu sais que <rire> que, que Tiffen, c'est mon assistant. Enfin, moi, sinon, ma collaboratrice. Ah, oui. Parce que l'assistant, c'est réducteur. Collaboratrice. Voilà. Et je dis à Tiffaine, on est en Nouvelle-Orient, choisissons quelque chose d'authentique. Ah. Ah. On a choisi quelque chose d'authentique. Alors un petit conseil, quand vous louez sur Airbnb, allez jeter quand même un peu un œil sur Google Earth, où se trouve la rue. Parce que là du coup, moi du coup, avec la, la, la Mustang, non, ce qui Attendez, on va regarder la maison. Ah oui, alors là, pour de l'authentique, on a de l'authentique. Il hein. n'y a pas d'électricité dans le sain de bain, c'est pas grave, il y a une rallonge. Le mec, il nous présente son jardin. Regarde regarde tes images, regarde tes images. Il nous montre son jardin, il commence à bouffer tout ce qu'il y a dans son jardin. Le, le mec, il bouffe tous les arbres de son jardin. Il <rire> y a des poules. Il y a des canards. Il y a des huîtres par terre. Ah, ah, la meilleure chose à faire, c'est de vous montrer le seul truc qui m'inquiète, c'est vu le quartier, c'est même pas un cliché, j'ai peur pour la caisse, j'ai peur de ne pas retrouver la caisse demain matin dans le même état. Euh, on a l'impression que le dragon il est passé si Ah oui mais, mais, non, mais en plus là on est dans le quartier, il paraît que c'est un quartier historique, ah oui là pour être historique, il est historique. Attends la Mustang c'est la plus belle voiture, enfin, je pense que la voiture la plus jeune de la rue, elle est de 95 ans. <rire> elle a fait de 25 ans Oh punaise! Oh, ah. je... oh là là! Bon, allez, leur... À un moment donné, j'ai dit à Tiffany, je ne sais plus si je dois rire ou pleurer. Allez, on vous on, on montre la maison. Ouais. On, on la maison. Ouais. <rire> Alors heureusement qu'il y avait la photo de la maison, parce qu'on en a douté un petit moment. Hein. Donc on ne sait pas ce que lui il fait là. Voilà, voilà, c'est de l'authentique. Hein. Je, je... Je vous ai dit que c'était authentique, voilà, c'est authentique, voilà, tout est authentique, voilà, ça avait l'air bien sur les photos, uh -huh. voilà, c'est bien, après l'accueil a été, faut-il le dire, a été assez chaleureux, mais tout ça c'est de l'authentique, voilà, bon alors, t'as de la chance dans cette vidéo de ne pas sentir les odeurs, ça sent encore un petit peu bon, je peux pas définir ce que c'est. Si, voilà. C'est bien, il y a un ventilateur et il y a une clim. Alors, en revanche, la clim, il faut l'atteindre cette nuit parce que. Ah, tu l'entends, ça fait un bruit de malade. Voilà, c'est. C'est. Authentique. Ouais, Audrey Burn, c'est bien, Audrey Burn. Il y a même un téléphone, là. D'époque. Voilà, donc Nouvelle-Orléans, si tu cherches quelque chose d'intéressant, voilà, une première chambre. Voilà, c'est bien, il y, y a du bois et puis c'est bien fini aussi surtout. Voilà. Ah oui, là, là on est dans, dans la Nouvelle-Orléans historique, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est la salle de bain. Voilà, il n'y a pas d'électricité dans la salle de bain. Donc, on nous a dit qu'il y avait ici la rallonge la rallonge, avec laquelle on peut avoir l'électricité dans la salle de bain. Voilà, Tout ça, c'est inclus, bien sûr. Hein. C Et la salle de bain, là, on est dans... chambre c'est beau comme tout hein. c'est authentique voilà alors on a une cuisine alors on a ouvert le frigo bonne surprise dans le frigo il y a encore des trucs dedans voilà. on sait pas qui c'est on sait pas d'où ça vient et le frigo est lui aussi bien rouillé Voilà, bon, il n'y a pas de machine à laver, il y avait marqué qu'il y en avait une laver. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que sur Airbnb, il y a 53 avis extrêmement favorables. Alors, il est clair que si tu cherches effectivement ce genre d'habitation, c'est très bien. C'est très bien. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est juste, ça m'inquiète pas, ça ne me pose pas plus de problème que ça. Ce qui me pose du problème, c'est le quartier par rapport à la voiture. C'est une voiture de location et j'ai envie de la retrouver demain matin et j'ai envie d'avoir encore les quatre roues sous la voiture. J'ai pas envie de la retrouver sur des partages. Je sais. Je sais même pas comment ça se trouve. On peut plus sortir. Ah là ça tourne. Et je sais plus où. Attends, il faut peut-être pousser. Attends. Mais c'est pas possible. C'est fermé ou quoi On, on peut plus sortir. Ça marche ici Ça marche pas non plus. Voilà. Heureusement qu'on est optimiste. Bon alors on peut plus sortir quoi. J'arrête la vidéo. Il faut que je choupe cette porte. J'ai réussi J'ai réussi il fallait un petit peu forcé. Il fait très chaud, là. Il est quelle heure, là Il est 19h. Et il fait encore 33 degrés. Et puis, un taux d'humidité extraordinaire. Attends, t'es en train de marcher sur la salle. Ah, t'es en train de marcher sur le repas. Attends. Oh, regardez, ça, c'est mignon, ça. Voilà, voilà. Voilà. Alors, on va, on va essayer de trouver... Des... Alors, il faut... Fais, fais gaffe, tu vas choper le tétanos. Petite boule de bowling, voilà. Et alors, là... Le monsieur il a mangé de ça, il a mangé de ça, il a mangé de ça. Alors ça c'est mignon ça. Il a mangé ça et il a pas mangé la poule. Il a mangé de cet arbre aussi. Attends, j'entends les poussins, ils sont où les Attends, j'ai peur de me casser la figure. Je Ah, ah t'es en ligne là Non, non. Ah. Aïe C'est mal ça. Voilà, le jardin est compris dans le prix. On peut se balader librement dans le jardin. Si ça se trouve, on va trouver un alligator. Oh là là là là. Bon, je sais pas, mais c'est l'aventure. Ben, bah, écoute, c'est l'option Colanta avec. T'as vu, tu as pris l'option Colanta, c'est génial. Ah, et sur la photo, il y avait effectivement un beau tournesol. Oui, qui n'est plus trop qui n beau. Qui n'est plus trop maintenant. beau. Voilà, oui, voilà l'arrière oui, de la oui, maison. Oui. Ah là, il y a gens. Regarde, regarde. Voilà, et, et ça c'est compris, donc on, comme dans colantin on peut les chasser. Et il paraît il y a une par là. Voilà, alors il ne faut pas attraper le tétanos, hein. Fais gaffe où tu mets les pieds. Voilà, ouais, tout ça pour te dire qu'on est bien arrivé à Nouvelle-Orléans. Ça, ça, ça déchire. Voilà, et maintenant, euh, écoute, reste là, il y a peut-être encore d'autres choses à découvrir. Regarde ça. Il y, y, y a un poussin. Il est parti le poussin. Mais tu vas où, toi mais non, mais on peut pas aller là Mais non, mais c'est pas possible, un figuier, il y a un figuier Mais, mais tu vas où C'est encore son jardin, tu crois Oh là là là là Eh ben on construit une cabane dehors, non Je pense envie d'aller sur le hamac, moi Oh là là là là là Hein, c'est un citronnier, bien Ah, le... Oh, le hamac Ben voilà, c'était marqué dans l'annonce qu'il y avait un hamac Mais voilà Allez, on y va Eh ben il a plus qu'à y aller ah oui d'accord, oui, bon si tu aimes la nature, tu ne vas pas sur le hamac pour préserver la nature. Oh, il y a même un ham là, regarde, un gyroboam de veuve Clicquot en plus. Hein. Voilà, j'adore les dépaysements, rien ne me fait peur, et euh, pour être tout à fait franc avec toi, ça ne me fait pas peur, c'est plus pour la voiture que ça m'inquiète en fait. <rire> voilà, donc euh, on va voir ce qu'on peut faire, peut-être qu'on ira garer la voiture un petit peu plus loin. Je viens de jeter le gosse, je lui demande Le gamin qu'on vient le voir, il rentre, il fait comme chez lui, il prend le téléphone Et je le regarde, et puis il me regarde, il reste là, il commence à fouiller dans nos affaires Narmol Et je lui dis, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de vie privée puis il me regarde, ah oui oui, et puis il sort tranquillement Narmol Narmol Merci je, non mais je crois que je vais dormir le jour et je vais rester réveillé la nuit Je crois que je dors dans la bagnole Punaise Oh putain. Du pittoresque, on en a Après ce moment folklorique au cœur de la Louisiane historique Nous voici de retour dans l'authentique Il <rire> y a Tiffany qui pleure Ça va Alors tu, tu me montres comment tu fermes ta, la porte de ta chambre, c'est assez folklorique aussi. Attention, le château va fermer ses portes. <rire> ah oui, hein. ah. Et tu t'en sors ou tu t'en mets de la force Attends, le pire reste à venir. Ah Le château ouvre ses portes. Oh là Ah oui Alors au niveau réveil c'est discret quand même hein Si tu vas aux toilettes euh, on, on va on va, on, va, on va faire un accord toi et moi On ferme pas la porte <rire> On ferme la tienne Pourquoi Ah c'est la clim Ah non mais attends j'ai même pas essayé encore Attends attends attends Si ça se trouve elle grince tellement Attends Hein ah, ça fait pas de bruit Vas-y Attends regarde hé. Même que ça a été peint avec, hein. On l'a pas enlevé Attention hein ça fait partie du modèle, attention. Voilà, attends. Non mais ça sent pas. <rire> ah, ça y est Attends, attends, attends. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà. C'est pas mal, hein Alors je te dis pas. Alors, ah oui, alors, attends. Ce qui est magique aussi, il faut pas mourir. Voilà, ça c'est donc déjà, c'est l'ampoule, voilà, et alors on suit le câble, alors, gentiment, on se fait une petite mise au point, voilà, on suit le câble, et alors là, attention, il ne faut pas se faire électrocuter, parce que, et, et, et attention, ça risque de tomber à tout moment aussi, voilà, voilà, voilà, c'est, euh... je, je, je ne te dirai plus jamais que je veux l'authentique, plus jamais, on a choisi à deux. Oui, oui, je, je, je, je, oui tu peux préciser... Je suis pas, es pas là' le coupable. T'es pas la seule coupable, c'est bien, on porte l'erreur, la, la, la faute. Ah, Dorénavant, on regardera Google Street, parce que là... Et là, on a laissé la voiture dehors, mais... Euh... Et on appellera les gens. J'ai enfin, hein, brûlé un cierge, hein, quand même, pour être sûr. Bon, je sais pas, qu'est-ce que je fais je, je garde ça, ou je garde je la sais clé Parce sais que la clé... Comment il va si Ouais, bah, à mon avis, je vais, je vais vous pas, mourir. Tu <rire> <rire> tu vas trouver des, tu vois, des, des lamelles de Michel, là, sur le lit. Bon. Oh, magique. Oh, punaise. Il crois que le mien est pas beaucoup plus stable. Ouais. Il peut-être l'éteindre moi. C'est pas mal. Bon. Bah, J'ai des cierges. Je peux les allumer. Oui, oui. Apparemment, ça a déjà été fait. Apparemment, ça n'a pas aidé. Bon, et alors le canapé. Oh, bien. canapé, alors, réparé avec professionnalisme avec du duct tape, regarde, avec du duct tape, c'est pas mal il y a des trucs il y a des roulettes oh, il y a un, un radiateur neuf quand même pour l'hiver oui, bon, on touche pas ce qu'il y a derrière, c'est dangereux oui bon